le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Opine Size 4, on est avec euh, le Royaume de Dieu. Et il y a des gens qui se retirent de la Koa. Bon, comme vous le voyez, on a toute l'Europe sauf nos alliés, grosso modo. Et, Et après la Pologne. Et la Poméranie peut pas être... Ah si elle peut. Elle peut, elle veut juste pas, apparemment. Ça peut pas être dans la Koa, je vais pas dire non. Euh, trop de commandants, tu veux dire que j'ai perdu de la démonstration de force Rattrapons ça en envoyant des insultes aux russes, puisque c'est les seuls que j'ai. Dans le dernier épisode, on avait fait des conquêtes sur la France. J'ai un peu mal joué parce que j'aurais pu prendre plein de territoires à la Gascogne, puis la libérer. Euh, en revanche, ce n'est que partie remise. Je vais donner les territoires du sud à la Gascogne. Même de vente à ce que nous venions dans son aide contre, dans sa guerre contre Ottomans. Euh, alors, laisse-moi faire quelques points de lèvres. À Molise, par exemple. Euh, on va accepter. Je pense qu'ils vont prendre toutes les provinces pour eux. Sachant que moi j'aimerais bien recevoir Constantinople et ce sera tout. J'ai même pas regardé si les Ottomans étaient alliés à beaucoup de monde. Bah, pas à la France en tout cas. Allez, si on compare 43 Mamelouks, 36 Ottomans. D'accord. Les Ottomans sont devenus moins forts que les Mamelouks. Ça devait arriver un jour ou l'autre. Euh, C'est chose faite. Allons les siéger par là, par là. Je vais faire des gros paquets de troupes. Plus de sécurité. Je vais les déplacer parce que j'ai toujours l'impression qu'ils sont sortis dans la baie. Alors qu'en fait, non. On a plein plein de sous. C'est censé rapporter ça, ouais. Autonomie provinciale minimale et coût de gouvernance d'état Oh là, il y a des moustiques chez moi Si je le revois, je le tue Mais je pense que il va me piquer en fourbe Je ne le verrai pas Je vais juste avoir un bouton alors, Natch s'en va, très bien. Je pense qu'ils vont la jouer à peu près pareil, du genre on siège les petits pays. Dortmund s'est retiré de ma coalition, d'accord. On a pris Constantinople. Ils n'ont plus aucune raison pour ne pas me céder la province. Enfin, ceux-là en ont sûrement envie. plus de valables. Euh, Cépathistes française c'est parti à Lyon. Euh, J'ai hésité à convertir mon vassal Mais on va le laisser réformer parce qu'on va lui donner que des provinces réformées Et qu'il sera content D'avoir une unité religieuse importante Et lorsque je l'annexerai Je m'occuperai de De le convertir Complètement Mais en attendant On va faire sans euh, Les boules Alors la Saxe a été élue Il y a un ordre qui est déloyal il me demande de virer quelqu'un. On va virer le. Oh, ouais, le super gars en siège. Je vais plutôt miser sur des commandants efficaces en, en combat. Ah, je peux plus revendiquer. J'ai l'impression. Ok. Lui, il a un état stable, oui, séparatiste, mais il a donné de l'autonomie, c'est ça. D'accord, par contre, nous, on a des rebelles. Et nous, on a un état stable parce que les français se sont révoltés, c'est tout. Ça et ça J'aimerais tenter C'est une province avec un château Du bétail dans des montagnes J'aimerais tenter ah, On peut faire des remparts Je sais absolument pas ce que ça peut être En fait on peut tout faire C'est juste que c'est plus efficace Dans certaines provinces Une bourse C'est pas un dépôt quand même C'est chelou Mais peut-être que euh, Ce qu'ils appellent force elle les rempart Parce que là on va détruire l'église ah, Je peux pas faire deux bâtiments à la suite Ok On va faire des essais De toute façon j'ai plein de sous Pas comme ça mais c'était quelque chose de très important Alors les Suisses s'est révolté Il ne reste plus, quasiment plus aucun rebelle euh, côté ottoman, ouais, très bien, vous avez fait le taf. Toi, tu vas jusqu'à Sinop. pas qui va me donner les deux provinces que j'ai revendiquées. Enfin, surtout Constantinople, en fait, celle-là, ça m'arrange pas tellement, tellement de la voir. Si jamais il me donne pas Sarwan. Ah, j'ai revendiqué Sarwan, en fait, pas l'autre la, après. Non, donc, donne-moi toutes mes provinces. L'annexion totale a été exigée. Ok a rejoint la koa, mince je voulais pas manquer le coche Et je les manque En vrai la koa représentant Hongrie, Autriche Thuringe, Trèves et Lundsbourg Je me demande si mais ça vaut pas la peine De les démonter maintenant Pour ne plus en entendre parler Enfin ils vont revenir bien sûr Mais je pense que j'ai la force suffisante Pour euh, enchaîner les koas sur eux Autant de fois qu'il le faudra. Après le siège du Sinope. Smart a rejoint. Il ah, y a d'autres gens qui en profitent pendant ce temps-là. Je pense que c'est Riazan. Non, pas Riazan. C'est Kiev et la Russie. On va pas les aider à faire leur siège. Qui se débrouille. On a 73% de corps de guerre. Moi j'ai 56, donc si je veux, je demande Constantinople et les provinces à côté. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire. Oula, vous tout ce que je peux demander. Bon, les Mameloux vont être fâchés, mais euh, je m'en fiche. Ouais, on va faire ça. Je sais, c'est pas cool. T'empêche, on s'en fiche. Là, ils voudrait plus. Si je prends pas ça, là, ils veulent bien. Ok, ça me convient. Alors, par contre, la coalition, il veut pas me dire qu'il sera nouveau dans la coalition. Je vois aucun pays qui ne soit pas d'Europe Dans les bas, il y a Tunis Et il y a les Ottomans Et c'est tout Tous les autres je les ai déjà en fait Ils prennent des moins 5, moins 2 Moins 2, moins 2 Les Ottomans ils prennent moins 79 Mais tous les autres ils prennent moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2 Ou alors moins 25 pour Tunis Moins 5 pour l'Autriche Moins 4 pour l'ONST. Moins 3 pour Ratisbonne, ça se joue au truc près. Ok, c'est pas grave. J'ai pas surpassé mes compétences, c'est une bonne nouvelle. Euh, la Bulgarie, je l'avais créée et ça, je l'avais créé, d'accord. Et ça, je ne l'avais, ça par exemple, je ne l'ai pas créé. Donc on va. Convertir et après on va donner des compagnies commerciales, je pense. Ah, ils se retirent, ils se sont rendus compte que ils faisaient pas le poids par rapport à ce que j'ai. Peut-être enchaîner avec la Hongrie, hein. si j'en ai l'occasion. Le truc, c'est que mon est trop gros maintenant et ça me coûte de la coût de stabilité, coût des conseils, ça ne pas grand-chose, moins d'amélioration des relations. Oh, bon, ok. Coup de légitimisation et impact de l'expansion agressive. Pour ce que c'était, pour l'instant, ça représente pas grand chose. Je préférais avoir un pays avec plus de points. Ah, ils se sont tous retirés de la quoi ils ont eu peur, sauf Trèves, la Bohème et Munich. Donc, dans ma prochaine guerre contre la France, on donnera plein de provinces caisses de culture Gascogne en fait, c'est pour ça que euh, le truc n'expire pas je pense Il n'y a pas de Gascogne ici, non Après c'est des français Ok, bon On avisera euh, Ça je voudrais la cultu culturer et puis après on va la donner à la compagnie commerciale Enfin la convertir pas contre, culturer euh, Faisons l'Orléanais parce que je sais que l'Orléanais je ne créerai pas l'État après avoir donné quasiment toutes les provinces euh, à eux. Euh, L'Auvergne, je pense qu'on va pas créer l'État non plus une fois qu'on est converti. Enfin une fois qu'ils sont convertis, on va les donner. Je pense si c'est très intéressant d'avoir des trucs dans le nœud de Bordeaux. Franchement je pense pas. Mais bon. Sûrement intéressant de. Enfin, c'est justement plus intéressant que de le garder en possession. Euh. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas besoin d'être un état très centralisé. Hongrie, Verden et Brabant. Oui, ils pensent qu'avec Hambourg, Verden et Trèves, ils vont s'en sortir. Ils seront nombreux, certes, mais. Si j'appelle la bohème, on est 50% de plus, on représente 150% de leur taille, malgré tous leur, leurs alliés. Le Danemark. J'ai pas de relation pour eux, sauf si je me, déplo me je me dis que je jette soit la bohème, soit la Pologne, soit la Grande-Bretagne. J'ai pas envie de jeter la Pologne. Ni la Bohème, parce qu'ils sont quand même relativement proches de moi d'ailleurs lui. On va améliorer les relations, on est anormalement bas. Les Mamluks, il a pas vraiment j'ai pas vraiment d'expansion agressive sur eux, donc c'est eux que je jetterai les plus facilement. On perd des sous. Parce que ça a l'air des conseillers, maintenant des armées, blablabla. Bla bla. Lutte contre la corruption, maintenant des forteresses. On n'a pas besoin de maintenir le 31 forteresses. Comme s'il y a beaucoup trop de monde là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Ils ont gagné cette province. Je sais que c'était une province légitime. Ils sont en train de perdre encore une fois. Enfin ils sont en train de... de... Ouais, un peu quoi. Ils étaient très bien partis et maintenant... Euh, ils sont mal partis parce que j'ai lâché la guerre. Alors, province légitime, c'est bon. Sinon, je pourrais m'attaquer à la Savoie, Grande-Bretagne, mais ça m'arrange pas tellement. L'Autriche fait vraiment un mur. C'est l'Autriche ou rien, franchement. Y aurait pas grand monde là. Il bon, y aura les alliés de la Saxe, mais je pense pas que ça représente grand chose, sachant qu'ils font une province. Ah, ça représente très bon gris de Poméranie. Ça reste quand même des alliés de bonne taille. Bon, là le bâtiment est pas fini. Euh, on va réactiver les forts et repartir à la bataille. Peut-être que je me libère un petit vassal. La Suisse, pas trop. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Autriche Il a pas grand-chose. Les territoires bohémiens, ça c'est assez net. Le Salzbourg, il y a. J'aimerais avoir un vassal catholique à faire grossir, puisque apparemment je ne peux plus trop monter en taille, moi. Euh, Nitra, ce serait un bon plan. Ils ont ce super état que je voulais, mais que je pourrais à la limite leur laisser. Donc si j'attaque l'Autriche, j'aurai là Hongrie avec moi, enfin contre moi. Donc je pourrais libérer... Enfin, prendre des provinces, mais je pourrais pas libérer Nitra tout de suite. Et libérer Nitra, ça m'a pas l'air d'être suffisant. Enfin, Nitra, ils vont être gros. Si je les libère, euh, ils voudront pas devenir mon vassal. De toute façon, ils voudront pas devenir mon vassal en guerre. Y'a pas des petits états... Petits états catholiques dans le coin Non, pas vraiment. Bon, je crois qu'il va falloir forcer le destin. De toute façon, je vais attaquer l'Autriche. Hop, c'est parti, j'ai pris, j'ai mis Graz comme objectif de guerre. Je sais pas si c'était une bonne idée. Jusqu'à Vienne. Toi, tu vas à Vienne. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi tu restes là où il y aura les rebelles ottomans. Oh ils sont plus nombreux que moi euh, prestige j'ai fait un mauvais choix Enfin pas celui que je voulais je sais pas s'il si y avait un mauvais choix mais donc on a les alliés de l'Empereur contre nous euh, qu'on va faire sortir Ça se répète un peu mais Bien que je les fasse sortir une fois ou l'autre. Succès des conversions. On passe au suivant. Fin du siège de TMS. C'est là. Donc je peux aller sur Pest. Sans trop de soucis. Fin du siège de Vienne. Donc je peux aller sur la province suivante tuer les hongrois qui était sur notre chemin fin du siège de Brisgaux on enchaîne euh, est ce que je pourrais pas démanteler l'empire moi est ce que je suis... non je suis pas en guerre contre la bohème il faut que je sois en guerre contre tous les électeurs et que j'occupe leur capitale pour démanteler l'empire j'en suis pas tout à fait là bon même pas du tout là pour l'instant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 des alliés qui voudraient bien me rejoindre la bohème. <rire> Quelle surprise. A part le fait qu'il soit membre du Saint-Empire, le fait qu'il me déteste pas, ça fait qu'il voudrait presque me rejoindre. Faudrait que je libère un état catholique plutôt. Voilà, ça s'avance. siège, mais j'ai pas regardé où c'était, c'est probablement celui-là, donc au suivant, un ça m'intéresse, clairement, révolte ottoman, il se révolte quoi si il se révolte pas ottoman, il se révolte euh... euh, bulgare c'est ça. Peut-être que je peux demander à l'Autriche de relâcher un petit état. La Suisse, j'ai les provinces à eux, ça marchera pas. Le Salzbourg, par exemple. Dans l'espoir de les vassaliser diplomatiquement. Ah, je peux pas demander beaucoup. lâcher la province bulgare je peux pas demander nitra je peux pas demander la transylvanie puisque c'est trop gros et là il n'y a plus de corps ah non il n'y a plus de corps euh, moldave on va faire ça et on libérera l'état on légitime pas pour l'instant. On légitimise pas pour l'instant, je sais pas trop comment on dit. Euh, le truc c'est ça me fait un vassal en plus et j'ai pas. Non, si on va légitimer, pas tellement envie d'avoir un vassal en plus. Et si on est catholique, je peux pas mettre dans un truc commercial, pourquoi Parce que c'est pas une île, parce que. que dans des possessions. C'est une histoire d'outre-mer ou... Province d'outre-mer. Non. Pourquoi là-bas je pourrais mettre dans une compagnie commerciale Catholique. Ah j'ai déjà fait l'état de... Ok, tant pis. Euh, les îles par contre je les ai bien mis dans le truc commercial d'accord Là ça pourrait être un truc commercial mais j'ai fait l'état parce que c'était rentable Là ça pourrait être, non je pourrais retirer à l'empire d'accord C'est trop près de mon, mon truc principal peut-être Bon ça reste des possessions alors euh, pour le meilleur et surtout pour le pire en fait Du coup, j'ai des malus de taille. Oh, ils ont pris Prague. Les Autrichiens. Alors, je pense que très est prêt à ce... Non. Non j'ai occupé aucune de leurs provinces, par contre c'est bien moi qui c'est même pas moi qui ai fort. Oh là là je peux occuper deux provinces mais ce sera pas bien. Pas bien lourd dans le score de guerre. Qu'est-ce qu'on fait sortir aussi Là-bas, ça soit doit sortir. Il y a la poméranie contre moi, d'accord. perdre c'est juste vous perdez il y a aussi des événements vous vous gagnez du prestige donc je me plains pas là on a un petit poids sur ton pays mais ça te convient pas ça te convainc pas il n'y a pas des pays fraîchement libérés qui ont pas moins de 200 de relation avec moi je dirais pas de Prague, euh, on va convertir ces provinces là, que je souhaiterais donner à la compagnie commerciale et Constantinople aussi, que je vais garder pour moi. J'ai beaucoup trop de soldats, ah, bon, allons là-bas. On a perdu le siège, du coup il sépare, euh, et si y a un changement de programme, on allait là-bas, je peux pas apparemment je peux me rassembler avec eux et faire quelque chose. Le Brabant sort sans se plaindre. le temps de prendre le siège, j'aurais dû attaquer avant. Et du coup on les a loupés. J'ai perdu mon commandant, moi du coup. Attends, je l'ai enlevé de l'armée, je l'ai pas perdu. On peut annuler et faire un autre mouvement Merci. Hop, bonjour vous. Ils ont pas fui loin. Dommage pour eux. Je suis content que ça arrive à d'autres gens que moi. Même si c'est triste pour eux. Mérani. On a occupé pro... un fort à eux. Je pense que ça mérite la paix. Voilà, ça nous fait monter un peu bon le score de guerre. La Saxe, on va les occuper. On a ouais, et puis une armée. On va essayer de recommencer. Ils sont complètement occupés, peut-être qu'ils veulent faire la paix, en effet. Oubliez la sac, s'il vous plaît. De ce côté-là, ça va se battre un tout petit peu. Hop, on remonte. Je commence à avoir un très bon score sur eux. J'aurais peut-être plus la surexpansion lorsque je vais faire la paix. C'est une bonne nouvelle. J'ai dû les louper, c'est pas grave, on va faire les deux forts. Et puis voilà. Et si c'est tombé. Ils sont plus en guerre avec moi Il plus grand chose à faire. Hein. Ah, je pourrais forcer la vassalisation, mais ils vont me détester à vie après si je fais ça. Parce que j'ai trop de malus éviter de forcer la, la civilisation. Je suis allé au Danemark toujours pas. J'ai pas cru bon de me séparer de mes, mes alliés. Même look. <rire> On que je vais prendre un là au moins. a été libéré. J'aurais pu dire accepter Ça m'importe peu Fin du siège de Pesco Oh ça sort la fin pour l'Autriche. Euh, alors Qu'est-ce qu'on demande La libération du Salzbourg C'est de province qui était dans un état Que j'ai déjà Côté suisse Il m'en manque deux Hop, je prends, merci. Et ensuite. Prendre brisgo ce serait quand même pratique. Ou alors je pioche côté viennois. 85% d'expansion agressive, c'est pas suffisamment pour m'embêter. Euh, et du coup, il faudra que je me fasse l'état de l'Autriche. Ou alors... On va faire ça et après on misera sur le fait que le Salzbourg peut grossir sur ses voisins. Et j'aurai une frontière avec l'Andust. Euh, C'est fini euh, la surexpansion. Pas vraiment. 64 et ça avance pas à Speps. Ils ont occupé la province. Et relou. Ou alors, je prends moins. Peut-être viennent quand même. Et je leur demande de libérer un autre état. Est-ce que j'ai d'autres... Donc, j'ai la Romandie. J'ai la Suisse. Ah j'ai ça aussi. D'avoir avoir ça autant prendre. Non. Oh mince, l'État que je libère là. Il prendra les provinces que j'avais prises pour moi. 82. Hmm. Ou voilà, alors on attend 92. Novembre 92, ça va. Si j'arrive à reprendre le truc. Euh... Soyez puissant Bologne, ça me pose pas de soucis. Je me sers pas trop de mes bateaux maintenant que tout est relié terrestrement. Les Ottomans ont. Euh ont gagné ou perdu contre les Mamluks, je sais pas trop en tout cas ils ont perdu contre Karakoyonlu et à l'instant ils ont fait la ah c'est contre Karakoyonlu qu'ils étaient en C'est ok bon ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes les autres qui sont en train de reprendre leur province, c'est fini moi 18%, on va faire un peu plus tôt et puis tant pis. Bon, ça va monter à peine au-dessus de 100. Voilà, et vous, je sais que vous êtes hérétique, mais vous m'adorez. Ah, mais pas suffisamment. Pour devenir mes vassaux, c'est pas bon signe ça. J'aurais dû libérer un état de une province. Mais j'en avais pas. On va essayer, on verra. On a des Bulgares qui ont se séparé. Bon, on a encore fait pousser la limite nord de l'Empire. Enfin, repousser la limite sud de l'empire ma, li ma limite nord parce que du coup j'ai eu un malus avec eux parce que j'ai refusé le territoire de rendre mon territoire en même temps qu'est ce qu'ils croient que je vais dire euh, oui allez si prenez mon territoire what c'est que des niveaux 1 l'arnaque ça bohème contre glow glow est allié à Saxbolem a été averti par Pologne Qui peut donc intervenir Ok d'accord ils ont comme ça Au calme ils nous ont collé une guerre contre la Pologne oh ben C'est pas grave on remplace la Pologne par le Danemark Oh il y avait des polonais sur moi En soi, ça me gêne pas. On prendre mon commandant Diable, le moment Et on va les saisir. Hop, celle-là. monsieur les Polonais. Là, c'est moi qui ai le malus, mais ça ne suffira pas. Monsieur le moustique, excusez-moi. toi dans la ma main bon, je le vois plus ok on a converti là bas on donne à la compagnie commerciale on donne oh mince on a perdu je m'y attendais pas tellement pas tellement ah, j'aurais dû envoyer cette compagnie alors là ils ont pas tout leur moral Ça a fini par suffire. Ok, on les écrase et c'est fini. C'est fini pour eux en tout cas. Constantinople a été converti. C'est une très bonne nouvelle. J'ai pas le droit de convertir quelqu'un d'autre Non, c'est bizarre. Ça m'étonne. Je vais prendre du retard dans les techs. Moi, si jamais je continue pas à avancer à grands pas. Avec tout ce que je légitime. Oh, oh, oh. Et y en Espagne. On va protester. Nous avons obtenu le casse casse-bélier impérialisme contre et 150 100, 156 encore. Ok. Bon, la Pologne ne m'aime vraiment plus. La Bohème, même encore. L'opinion de l'Espagne a augmenté. Oula, j'ai un peu joué avec le feu moi. Si les avait refusé et que notre opinion avait baissé, qu'est-ce qui se serait passé Je sais pas trop, on se serait peut-être fâché définitivement. Moi j'ai pas trop envie de les avoir dans mes koas. Ça me convient très bien les toutes petites quoi, Rien de, de rien du tout pas vraiment envie d'avoir des grosses koas Voyez vous alors, ouais, alors si jamais je fais rien Ils se font siéger Révolte Nitréenne Ok bon allons jusqu'à Nitra On aura des Bulgares et des grecs Je rêve Ça ce serait des grecs peut-être Je pense pas je pense que les Grecs c'est à côté. Ouais, c'est culture grecque. Et là ce serait des Bulgares. Ok. C'est un état que j'ai créé. Ok. Bon, au lieu d'aller par là, viens aider de ce côté-là. Euh Blablabla. Plutôt que verser toujours davantage de pensions aux nobles, une autre possibilité est de leur accorder le privilège de collecter certains impôts, tels que les cas taxes sur les exportations qui peut alors garantir de beaux profits. Une telle proposition vient d'être faite au pape. Plusieurs familles nobles souhaiteraient obtenir des licences sur le commerce avec Salzbourg. Accepter les satisferait grandement, les marchands auraient assurément un tout autre avis sur la question. Euh... Accordons. Parce que je souhaite être copain avec Salzbourg. Qui veut bien une offre d'alliance Qui veut pas encore être mon vassal Qui veut bien me transférer de la puissance Sans faire un copain et après On essaiera de l'avoir en tant que vassal Voilà les grecs Poum on va calmer On va essayer de les calmer tous les deux à la fois Ah bon, il y a 3 provinces Ça va être un peu dur ça Bougogne a rejoint la quoi Rien de surprenant. Ah, la Flandre a fini par revenir à ses fins. Hein. Hansbar, tu vas à Bohème. Ok, j'ai même pas fait gaffe que je l'avais siégé. Prenons. Non, Glockow, on l'a déjà. Prenons là-bas alors. On va laisser s'étaler sur le terrain, si jamais il le souhaite. On parle du siège de Podol. 66 de score de guerre, à mon avis il faut qu'ils sortent la Pologne et c'est fini Ouais c'est exactement ça d'ailleurs On va attendre qu'on ait fait plus de score de guerre et prendre des provinces sur la Pologne s'il le souhaitent. Hein. Je dirais pas non, ça me va d'avoir des gros alliés qui seront jamais en guerre contre moi de préférence La Bohème étant dans l'Empire ça va peut-être être été un peu compliqué parce que j'ai un moins 70 euh, parce qu'ils sont dans l'Empire Oui, tout devrait bien se passer rien ne s'oppose à ce que j'ai tout cœur de l'Europe finir un siège on va prendre la réputation diplomatique même s'il si doit être de Adrian Polis le dernier sunnite le dernier la dernière province sunnite d'où peut venir mon conseiller euh, qu'est-ce qu'on fait on va un peu avancer un peu peut s'étaler. Bah là, faut qu'il fasse la paix. Enfin, ce que vous voulez faire, Vous voulez qu'on les, ait... qu'on complètement Ah, il reste un fort là-bas. Je peux aller m'en occuper. Bon, c'est l'expansion enfin, de la, de la. Ah mais c'est parce qu'ils sont avec moi. <rire> Alors, l'annexion totale a été exigée. Pologne 7 1 2 3 4 5 à Bohème. Waouh Ça vous fait une sacrée taille, hein. Bon, c'est ce à quoi je m'attendais en les aidant. Donc je vais pas me plaindre. C'est pas si mal puisque je suis plus allé à la Pologne là. Autrichien. Euh, c'est pas un souci. J'aimerais vraiment récupérer le Salzbourg en tant que vassal. Euh, si je leur fais un petit don. Sont toujours à moins 3, qu'est-ce qu'il faudrait Réputation diplomatique, attitude amicale, différence de rang politique. Le truc je peux pas augmenter la différence de rang politique en tant que les États pontificaux. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai mes relations à max avec Oh c'est dommage. Ah c'est un. Attendez, quoi la Lituanie elle accepterait la vassalisation? Mais est-ce qu'ils font la bonne taille au moins? Oh j'ai trouvé beaucoup plus intéressant Parce que la Lituanie Ils ont pas l'air intéressants comme ça Mais ils ont plein de corps Enfin plein de corps Ils ont tout Riga quoi Et il me fera une frontière avec les Russes Ok le Salzbourg est passé au deuxième plan Allez euh, Mamelouk on va leur dire de, de se débrouiller je crois qu'ils sont en train d'attaquer les ottomans et qu'ils gagnent. Ouais, c'est bien. Je leur souhaite que ça. De gagner leur guerre de leur côté. Pendant que moi, je fais ce que je veux. Avec la relation qu'ils m'auront libéré. On va développer Zeta. Donc la Lituanie. Garantir l'indépendance. offre d'alliance voilà en plus ils ont une grande surface et je pourrais leur donner des provinces polonaises des provinces à Riga, des provinces à Kiev des provinces à la Russie limite j'ai déjà fait un don non j'ai pas fait de don c'est pas eux que j'ai fait un don tant pis pour eux d'ailleurs ils ont l'air plus faibles économiquement que Salzbourg ce qui est assez paradoxal <rire> Il s'agit d'une dépendance. Oh mince. Je me suis fait couper l'herbe sous le pied. La Pologne a été plus rapide que moi. Et elle a vassalisé les Lituaniens. Peut-être que si je suis en alliance, ils vont accepter. Non, on est toujours à moins 3. Qu'est-ce que je peux faire Je peux faire 2-3 modèles par défaut. Ça coûte vraiment cher par contre. J'ai cru voir que... Ah, il me dit 2600 jours, je pense, parce qu'il essayera de mettre tous les bonhommes au même endroit. Améliorons nos relations avec la Grande-Bretagne, même si jamais j'ai pas trop de, de risques pris. À Salzbourg, tu vois la taille que je fais là Tu vois toutes ces armées qui affluent C'est ton nouveau maître. Quoi, ça a eu aucune influence Hop, non, on est nulle pas un nouveau truc. à déclarer la guerre à Sulu. Il me faut une réputation diplomatique, j'ai pas trop le choix. C'est ça ou. Oh. Euh, Ils y... voudront oh, pas de moi. J'ai l'impression. C'est un évêché, etc. Mais. Religions bon, différentes jouent quand même un peu. ça me saoule de les avoir en tant qu'alliés alors qu'ils sont micro-mimi. De ne pas pouvoir en faire quoi que ce soit. Kevin, okay, ils sont trop gros pour être vassalisés, de toute façon ils m'aiment pas. Ça c'est réglé. Eriga, vassal de la Russie. D'accord, dans cette région, c'est soit la Pologne, soit la Russie. Tous deux sont alliés d'ailleurs. Moi, je vois bien la Bohème contrôler toute la superficie de la Pologne du Nord. Moi, je prends la Hongrie et le Sud. Et je prends tout ce que je veux dans l'Empire, toute la France pour mon vassal, grosso modo. Et on sera plutôt pas mal. J'ai pas eu de succès, à ce que je sache. J'ai des Non. Ok. Bon. C'est triste. Je sais pas comment... J'en ai un peu marre sur Open y 4 des succès ou... Le message est incompréhensible. Donc on a fait des remparts. Je voulais essayer si n'est pas un entrepôt commercial, un stock comme ils disent. Très avec la France. Un commandant nous a quittés. Bon, ils abusent quand même beaucoup le Salzbourg, moi je dis. Je pourrais avertir les gens, je pourrais avertir la Hongrie, envoyer un avertissement. Oh les Mamelouks se sont bien servis signant de ce fait l'arrêt de mort des Ottomans, ils ont repris toute leur province en une guerre. On va essayer de conserver de bonnes relations avec les Mamelouks, pas très envie qu'ils rejoignent du contre moi. J'ai l'impression qu'il y a toute l'Allemagne du Nord dans la coa. Heureusement, j'ai encore une série de trêves. Mais j'en ai plus avec la France. Peut-être que c'est l'occasion de les attaquer. Pour donner des provinces à la Gascogne et tout. Il y aurait... Bourgogne, Provence, Ruisse, Oldenburg, Brabant. J'appelle l'Espagne avec moi. Et le tour est joué. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez de plus Je pourrais appeler d'autres gens encore, mais on va demander de l'aide de la bohème. Il y a des bourguignons aussi. On envoyer quand même pas mal de troupes. C'est pour ça que je voulais comme carte, c'est ça plutôt. Ok, ça a l'air fini de ce côté-là. On va les le ramener là. Oups. Euh, Allons-y avec le commandant Let's go go go On est trop loin Pas arrivé à temps okay. Faut que je fasse des groupes de 60 000 Lorsque je fais des combats avant. Sinon ça fait jamais le poids Je sens que je peux me permettre d'avoir plein d'attrition en plus on a un autre commandant. On va aller siéger Paris. Et oui, il va aller à Ropitou. Euh. Oh yo yo, je me suis fait wipe une armée. Ça m'apprendra à pas faire attention. Faire que des groupes de 60 000 je pense. Ah, ils ont voulu m'attaquer puis ils ont fait deuxième armée. J'hésite, on va, on pourrait tenter. Allez, allez, allez, c'était gagné. Oh là là, ils sont arrivés à trop nombreux. Ok, tant pis. C'était équilibré à peu près. On va ramener cette armée aussi. Qu'il arrive un souci à Salzbourg, perdre des troupes ou je ne sais quoi, qui me reconnaissent en tant que leur incontesté maître. Pourquoi ils prennent pour eux Pensez pas que je pourrais avoir la province, non On va rassembler ces deux troupes là. 120 000 hommes Bon il n'y aura pas tout le monde Mais ça. si elle m'achète 100 000 hommes Ça devrait être suffisant quand même Fin de l'attrait avec les ottomans On va pas les attaquer pour l'instant Parce que j'ai un peu de monde Vous l'avez peut-être remarqué Ottoman rejoint la quoi contre moi Bon Ah là là Au moins à autant que ça on gagne On va garder des gros groupes Et puis voilà euh, on va pas tenter le... le diable. Ouais, parfait. Ils ont quasiment tout donné à la Gascogne. Euh, la cuyenne, c'est pour la Gascogne. Ils sont quasiment tous Gascons, sauf le et Occitan. On s'en fiche, on va donner à la Gascogne. Gascogne. Gascogne. Gascogne. Qui est-ce qu'on essaie de sortir Il y a probablement des gens dans l'Empire que je sorte mais bon euh, il va peut-être être le temps de finir cet épisode on va essayer de donner un petit coup de main à mes alliés oh ils sont un peu nombreux à rien faire surtout oh j'ai trop de points oh double d'accord c'est parti là il y a peut-être pas besoin qu'on soit aussi nombreux si c'est en joue oh, la Provence on... des... Des... des amis des français à vie on dirait est-ce que je prends une tech la logique voudrait que je prenne un truc genre économique mais en vrai, on va prendre qualité parce que j'ai des points à dépenser et parce que euh, pourquoi pas après tout Faut que je fasse un méga détour Bon bah alors arrêtons-nous Arrête-toi En attendant la miénois tombe Ou alors je suis d'à côté d'ailleurs Oldenburg voudrait se rendre J'aurais peut-être dû accepter Ça va, toujours se rendre Vous oubliez la France, les Flandres On Voilà, faites ça, hop, juste avant que le siège soit repris. J'espère qu'ils vont gérer leur séparatistes tout au moins, que j'aurai pas de soucis avec eux. Chacun ses, ses rebelles. Et on n'embête pas les autres avec ses rebelles, s'il vous plaît. 60 000 hommes ici. Ce serait bien que je redécoupe un mot. Fin du siège du Dijonais Oh la la la la la la Comment un détour comme ça Ça te paraît vraiment envisageable, moi non. là bon, vous... Alors la Provence. la vous ai jamais rien demandé. Ça pourrait commencer, à vrai dire. Si je, donne tout, si je donne le haut poitou, en fait, je peux commencer à donner ces territoires-là à la Gascogne. Et donc ces territoires-là aussi Pour rester à armor, pardon. Par contre, ils risquent de passer au-dessus de 100% de sur-expansion, ce qui est pas vraiment un souci. Parce que c'est un vassal et que j'aurais pas tellement de mal à couvrir tous leurs territoires pour les protéger des rébellions. Donc, euh, disons que ceci est un territoire Gascogne. Ceci est un territoire Gascon. Ceci est un territoire Gascon. On va voir ce qu'on leur donne. Mince, il que moi qui peux occuper des territoires. Bon. Euh... Car Gascon ne peut pas la légitimer. Parce qu'ils n'ont pas de territoire côtier. J'imagine que c'est juste pour ça. Ok, bon vous allez oublier la France. Je vous le redis pour la énième fois. Euh, la France de son côté. Attachée de céder. C'est Provinces légitimes à la Gascogne. Voilà. Plus pas rien à l'Espagne, en fait. Voilà. Ça m'a l'air pas mal, comme ça. Et Paris, pour moi, non. Gascogne prend des provinces lors du traité de paix. Est-ce qu'on pousse encore un peu ou pas Est-ce qu'on sort la Bourgogne, quand même D'ailleurs, la Bourgogne, il y a une frontière avec la Gascogne, donc... Oh, oh c'était un fail J'ai plus qu'une option Soit je prends pour moi Soit je prends pas Il n'y a pas un petit état catholique Non le Nivernais a déjà perdu ses corps Dommage euh, La Bourgogne On a 82% de score de guerre Clé gardée ça monte le score et eux, on a 0 et 0. Et c'est un peu long à prendre. Rendez-le-moi, s'il vous plaît. J'ai fait une bêtise. Fin un du siège de Franche-Comté. Je pourrais prendre tout ça, mais si je peux pas prendre le ce c'est pas top. Bon, je vais les prendre pour moi. Plus les points. Euh, le Brabant, il est fatigué, paraît-il. Bah, alors tu t'en vas. Comment ça se fait J'ai un score de combien sur Enfin, je... il y a juste Freeze qui me résiste, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de. Je vais pas louper un pays. C'est vrai que la France, j'ai tout, grosso modo. Je avoir beaucoup de territoires outre-mer. La a Tierra Austral Et pas mal du côté des Philippines Bon, d'accord Le truc c'est que plus je prends de territoire en Europe euh, Plus ça les empêchera pas d'avoir des territoires autre part Enfin peut-être un petit peu Mais plus le pourcentage de leur territoire européen ce sera ridicule par rapport au reste Déjà là on a plus de score. Eux ils se sentent complètement fatigués non Ouais ils se sentent fatigués, parfait 85 On peut demander ça en plus euh, Juste je voudrais m'assurer Que cette province est pour la Gascogne Et cette province est pour la Gascogne On est d'accord Hop Nous devons attendre une journée Quoi Ah j'ai envoyé une paix blanche à l'autre là-bas Ok et eh ben, le sud de la France Désormais à la Gascogne Au moins c'est clair <rire> Les Gascons ont repris du poil de la bête. Euh, on va se quitter pour cet épisode qui aurait été un peu plus long que d'habitude. Après avoir checké que l'Espagne ne me quittera pas, c'est plutôt une nouvelle. Que le Danemark est toujours allé avec moi, la Grande-Bretagne aussi. Le Danemark est effrayé euh, mais il s'occupe de, de garder la, la Suède sous sa coupe. Ça me convient très bien. La Pologne, on s'apprécie plus tellement. Et ils peuvent rejoindre la quoi C'est une mauvaise nouvelle. La Bohème, on s'apprécie très très limite. Euh, et je me dis qu'un petit don pourrait peut-être les les convaincre de rester. Je peux pas faire de mariage royal, sinon j'aurai des meilleures relations avec eux. Bon, on verra nos soucis plus tard. Et le Salzbourg, ils sont toujours à moins 6. Donc je leur réserve une place d'allié. Euh, qui n'est peut-être pas mérité Si je change pas vite d'avis Je pourrais libérer un micro étage en Augsbourg 18 de dev quand même Là il y a 15 et 15 Ouais ils font 30 de dev aussi On Considère que ils font déjà une bonne taille bon, bon bon bon Bon bon bon bon bon bon On verra au prochain épisode Oh bah ben, il y a Théodoro aussi Non Théodoros, ils acceptent la vassalisation alors qu'ils sont allés aux ottomans et tout le tralala. Par contre, Théodoros, ils sont sunnites. Ce qui n'est pas tellement un, un problème avec les provinces voisines. Mais faudrait que je pioche sur Riazan, Kiev et tout pour les faire grossir. Peut-être que j'attaquerai la Pologne et que je lui demanderai un transfert de vassal de Lituanie qui m'apprécie beaucoup. Et qu'on abandonnera l'idée de se faire un copain de Salzburg. Bon, il m'apprécie beaucoup quand même. C'est quand même... il bon, faudrait que je prenne 200 de l'expansion agressive sur eux. Pour que ça fonctionne. Pour que qu'ils soient vraiment mécontents. Enfin, qu'ils soient neutres en fait. Même pas mécontents. ils voilà, étaient en batailleux D'accord. En tout cas, à la suite au prochain épisode...